Bien, eh bien c'est moi évidemment qui vous, qui vous remercie, vous et puis euh, Christiane et Marianne, parce que c'est quand même... Euh, J'ai pu arriver jusque-là, c'est extraordinaire, enfin, quand on y pense, euh, sans me perdre, donc je vous remercie encore. Euh, je, je, ne, je ne suis pas du tout un spécialiste technique de l'évaluation des systèmes éducatifs enfin, je connais l'essentiel de la littérature là dessus mais c'est pas, pas mon métier j'ai fait ça une fois dans ma vie j'ai trouvé que ça avait un aspect un peu je euh, jeu sur écran quoi. Dire, je, je comparais la, tous les systèmes scolaires du monde c'était amusant si je mettais le Brésil ça changeait tout si je l'enlevais c'était autre chose en fait. je me suis beaucoup amusé mais je voudrais dire tout de suite que je suis favorable à l'évaluation des, des, des, des systèmes éducatifs évidemment. Mais la question que je voudrais poser c'est qu'est- ce que ça change dans la nature de l'école? Je, je crois que le fait que l'on passe aujourd'hui à, à, à une gestion des systèmes scolaires par des procédures d'évaluation. au fond les deux les, le ministre et le responsable de la recherche l'ont répété à sa siété. Le ministre français en a fait de l'éducation française en a fait une sorte de, de, de slogan. Euh, à mon avis, c'est quelque chose qui change profondément la nature de, de l'école et je voudrais essayer d'expliquer en quoi et en quoi il faut peut-être prendre au sérieux les résistances des enseignants. Je veux dire, nous ne sommes pas le progrès face à une bande d'abrutis qui ne veulent pas changer. Euh, il faudrait aussi se demander ce que nous changeons dans, euh, euh, au fond, la, la subjectivité euh, du, du, du métier d'enseignant. Alors, je vais parler du cas français parce que je me méfie beaucoup d'une sorte d'expertise où on se promène sur la planète comme dans un jardin, un coup de Singapour, un coup de Finlande, un coup de Corée. Bon, c'est très bien, mais enfin, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je vais rester sur le cas français qui est un peu caricatural parce que c'est un système, vous le savez, extrêmement centralisé, extrêmement euh, lourd et en même temps, c'est un système qui est en train de basculer vers... Euh, euh, le monde de la gestion par les instruments, c'est-à-dire où, au fond, la mesure, l'expérimentation, la quantification vont devenir un outil politique. Alors, je voudrais préciser évidemment qu'il euh, y a toujours eu des chiffres à l'éducation nationale en France, on a toujours compté les élèves, on a toujours compté les enseignants, les salles de classe, les bureaux, les tableaux... Et c'était d'ailleurs assez fort, parce que arriver à faire que tous les élèves d'un système extrêmement centralisé et le prof auquel ils ont droit, le jour de la rentrée dans la discipline à laquelle ils ont droit, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal. Euh, alors il y a toujours les incidents, mais en fait, dans l'ensemble, c'est plutôt un exploit technique. Évidemment, euh, ce... ce si je laisse à part les problèmes de, de, de, de psychométrie qui sont apparus très tôt avec les, les, les enfants euh, handicapés etc, grosso modo c'était ça la, les, les, les instruments de gestion du ministère c'était une, une, une gestion technique d'une machine et au fond depuis maintenant 20 ans, 30 ans on voit apparaître quelque chose d'une autre nature qui est la quantification je reprends le mot de Derosière qui est un spécialiste des mathématiques sociales statisticiens, et qui dit que la quantification c'est autre chose que la mesure parce que on va mesurer pour, pour évaluer l'efficacité d'un système et aussi pour orienter le système. C'est-à-dire que euh, on n'est plus là pour savoir euh, comment ça marche, mais on est là pour conduire une action, en fait, la conduire au sens d'évaluer ce qu'on a fait et d'être capable de dire euh, ce, qui va, euh, ce qui va changer. Et c'est pour ça que le passage à l'évaluation que chacun ici défend n'est pas une pure affaire technique, c'est un changement de nature politique des systèmes scolaires. Et dans le cas évidemment des systèmes traditionnellement décentralisés, ça s'est fait relativement en douceur. Dans le cas des systèmes comme le système français qui ont le double avantage d'être républicain et catholique, c'est quand même beaucoup plus raide comme passage. Le, le, le, le, le passage d'un système à l'autre. Alors, on voit apparaître ça, je n'ai pas fait une recherche historique, dans les années 80, je crois en France, avec la création de la direction des études et de la prospective, qui a été un changement considérable. Quand je faisais mes premiers travaux sur l'éducation, les, les données que l'on avait étaient extrêmement sommaires. Un chef d'établissement, pouvait vous dire combien il avait d'élèves reçus au baccalauréat mais pas combien il avait d'élèves reçus au baccalauréat sur le nombre d'élèves qui étaient rentrés dans l'établissement. C'était des statistiques qui étaient bien trop compliquées pour... pour ce qui nous permettait d'ailleurs de penser que nous avions la meilleure école du monde, puisque, évidemment, ne la connaissant pas, on avait la capacité de l'imaginer. Et on a commencé à construire des données un peu plus, plus fines quand il a fallu concevoir des politiques diversifiées, c'est-à-dire que la massification... La massification n'a pas, pas créé des différences chez les élèves. Elle a fait simplement que des élèves dont l'école n'avait pas à se soucier sont rentrés dans le système scolaire. Et quand on a voulu construire des dispositifs spécifiques, il a bien fallu savoir exactement quelle était la composition scolaire et sociale de tel établissement, de tel autre, de telle filière, etc. Il a aussi fallu mesurer assez rapidement la rentabilité des formations. Euh, je veux dire, vous ne pouvez pas ouvrir des diplômes en permanence sans savoir ce qu'il advient euh, des élèves qui obtiennent ces diplômes. On a, on a eu d'ailleurs des expériences en France avec des masters de publicité mensongère véritablement euh, choquants. Je suis donc pour l'évaluation, c'est vertueux. Hein euh, euh, voilà, je pourrais raconter des anecdotes sur la manière dont on s'évaluait soi-même. C'était assez sympa comme système. Bon, voilà. Et puis il y a eu évidemment, euh, à la fin des années 90, le choc PISA qui a véritablement été un choc. À ce moment-là, j'étais très proche du ministre, enfin, pas proche du ministre, proche du ministère, plus exactement, et je peux vous dire que le choc a été tel que les syndicats majoritaires... Je vais voilà. Euh, le ministre et les syndicats majoritaires, à ce moment-là, ont considéré que euh, tout ça, c'était une vaste imposture statistique. Il fallait pas... en. Parler que c'était fait par les Américains, enfin que c'était vraiment euh, pas pour nous, euh, peuple tellement cultivé que ce, nous évaluer par des tests aussi sommaires était quand même une forme d'insulte à notre intelligence. Ce que je constate, c'est qu'en 2014, quand la ministre de l'Éducation a voulu réformer le collège, l'argumentaire de base, la première phrase, c'est PISA nous oblige à changer notre système scolaire. Donc en l'espace de 15 ans, nous sommes passés de il n'y a pas de problème. À l'idée que la seule légitimité que nous avons là-dessus, c'est euh, au fond l'évaluation qui nous oblige à agir. Ce qui est un changement considérable de rhétorique. Jusque-là, c'était la grandeur de la France, la tradition, la culture, euh, euh, les... puisqu'il y a ici des didacticiens des maths, le nombre de médailles filles en mathématiques devait déterminer le programme de mathématiques en sixième. Enfin, vous voyez, je... je... c'est ce que j'entendais, moi, dans mes. Euh, dans, dans, dans mon travail. Donc on a complètement changé et évidemment en face on a eu des réactions, on a toujours des réactions euh, nous disant c'est le néolibéralisme, c'est euh, le new management, c'est euh, la cantophrénie euh, euh, et d'une certaine façon même ceux qui... qui refuse au fond l'évaluation, en accepte les outils. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça que l'évaluation a gagné, parce que vous ne pouvez pas vous opposer à l'évaluation quand vous ne, euh, quand vous ne euh, maîtrisez pas les outils que vous allez critiquer. Je pense à des amis qui me sont très chers en France, Baudelot et Establé, qui avaient commencé un petit travail en disant on va démontrer que PISA c'est débile. Et ils ont sorti un livre en disant Vive PISA parce que quand ils ont mis le nez dedans, ben ils ont dit « grosso modo, il euh, n'y a rien à dire voilà. ». Et donc, on a euh, basculé dans ce monde. Alors le problème, euh, me semble-t-il, c'est qu'il faut savoir dans quel monde scolaire est rentrée cette machine qui est l'évaluation, ce changement. Alors pour parler comme aujourd'hui de paradigme, de modèle, de tout, tout, tout, tout ce qu'on voudra... Dans quel monde Il est rentré. Et il faudrait rappeler ce qu'a qu été le système scolaire français, mais qui est d'une certaine manière une sorte de, de cristallisation de, des écoles fabriquées à la fin du XIXe siècle, des grandes écoles publiques fabriquées à la, à la fin du XIXe siècle, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Amérique latine ou d'un grand nombre de, de pays. D'une part, le système scolaire, les, le système scolaire reste en tout cas en France, une bureaucratie weberienne. Voilà. C'est même probablement l'organisation la, la, la, qui est le plus conforme à ce que Max Weber appelait une bureaucratie, et plus précisément, Menzger, une bureaucratie professionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de construire une organisation qui est gérée par des règles universelles, identifiées à des principes eux aussi universels. Alors ça dérive, je ne vais pas vous faire un cours de sociologie, mais ça a commencé dans les, euh, dans les ordres religieux, et puis ça s'est euh, déplacé dans les usines, et puis, euh, bon, après tout, on a tous lu Foucault, euh, on sait quelque chose là-dessus. Euh, on est recruté par des concours objectifs nationaux. Euh, on n'a pas de charge, c'est la raison qui gouverne le recrutement des professionnels dans des cadres nationaux régis par des lois nationales. Le ministre français qui est l'icône de l'école en France, vous le savez, Jules Ferry, se flattait, d'ailleurs le nouveau ministre semble être assez fasciné par ce modèle, se flatter de dire, nous sommes mercredi matin, il est 10h et dans, tous les, dans toutes les écoles de France, on enseigne euh, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir euh, à cette heure-ci. Voilà. Euh, c'est ça, la bureaucratie weberienne. Enfin, évidemment, ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on imagine ce système scolaire qui est une, un système avec une logique sérielle, c'est-à-dire que on considère que tout membre de l'organisation est substituable à tout autre membre de l'organisation au niveau et dans la spécialité qui est la sienne. C'est-à-dire que tout prof d'histoire peut remplacer un prof d'histoire exactement là, quand il abandonne son poste, tout... Euh, chef d'établissement, peut-être remplacé par tout autre chef d'établissement. Euh, on est dans une logique sérielle. Pour parler comme Durkheim, c'est la solidarité mécanique, c'est-à-dire que ça marche parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. C'est pareil. enfin, comme ça qu'on l'imagine, les concours, vous ayant, euh, au fond, euh, arraché à votre singularité sociale pour vous donner un rôle universel, professionnel, rationnel, euh, D'ailleurs, dans lequel l'enseignant est identifié à la discipline qu'il enseigne. Et vous voyez déjà le, le, le lien euh, qui va se créer avec des formes de sacré. Euh, dans ce modèle-là, euh, l'établissement scolaire, en tout cas en France, est un relais administratif. L'établissement scolaire, pour parler de manière brutale, quand j'étais au lycée, l'établissement scolaire n'existait pas. C'était... L'endroit dans lequel on mettait des élèves, des profs, sous l'autorité bienveillante d'un professeur très âgé qu'on appelait euh, le proviseur, et sous l'autorité malveillante d'un militaire reconverti euh, qu'on appelait le surgé. Voilà, c'était ça, un établissement scolaire. Euh, ça n'existait pas, je veux dire, c'était pas. Euh, c'était un, un niveau administratif et le système d'accountability, c'est-à-dire le système dans lequel on rend compte de son activité, était un système extrêmement simple. Chacun rend compte à son supérieur dans sa discipline, alors en France, à l'inspecteur de mathématiques ou bien à l'inspecteur primaire, etc., de manière Disons très très très ponctuel. L'évaluation c'est une fois tous les entre 7 et 10 ans. Quand même, on évaluait 4 fois dans sa vie avec une note qui est définie automatiquement par l'ancienneté. Mais les enseignants ont quand même très très peur de ce contrôle et le défendent cependant. C'est ça qui est très intéressant. Ils défendent un contrôle qui grosso modo sert à rien mais qui vous protège de tout contrôle par les pères, les collègues, les parents, les élèves. C'est-à-dire que vous vous rendez compte à votre supérieur, dans le cadre de cette grande organisation bureaucratique, ce qui fait que les enseignants, et c'est déjà un problème pour nous, les gens de l'évaluation, c'est que les enseignants défendent une évaluation qui leur donne une autonomie formidable. Euh, l'éducation nationale n'est plus comme ça en France, mais quand euh, Armand et Rotman disaient dans les années 80, au fond, l'éducation nationale, c'est l'armée rouge, avec un million de professions libérales, c'était vrai c'est-à-dire que c'est l'armée rouge, parce que les règles sont les mêmes pour tous et universelles, mais une fois la porte de la classe fermée, je fais ce que je veux, enfin, grosso modo, puisque je rencontre tous les sept ans à euh, Supérieur, qui d'ailleurs partage avec moi l'idée qu'il faut défendre la discipline, les programmes, les horaires, et que, bon, sauf, tripoter une gamine en classe avec la scène filmée en même temps, il euh, ne peut rien se passer. Bah, bah, euh, voilà, il ne peut rien se passer. Mais la conscience professionnelle est très forte. Une belle enquête qui avait été faite il y a une quinzaine d'années qui comparait les enseignants français et les enseignants anglais montrait que les Anglais disaient ⁇ Un enseignant doit rendre compte d'abord à ses collègues, ensuite au chef d'établissement, ensuite aux parents, ensuite aux élèves. Les enseignants français disaient ⁇ Un enseignant doit rendre compte d'abord à sa conscience. ⁇ c'est à sa conscience qu'il rend compte et j'insiste là-dessus parce que la bureaucratie scolaire, et ça c'est pas que français, n'est pas qu'une organisation rationnelle, c'est aussi une institution symbolique. J'insiste beaucoup là-dessus. Euh, on a trop oublié que, euh, bon, je, pour rendre hommage à France Gall, euh, c'est Charlemagne qui a inventé l'école, c'est-à-dire l'église. Et que les écoles, y compris les plus laïques, et l'école française est de ce point de vue-là un peu archétypale, cette école a gardé le système symbolique des institutions religieuses. Et ça, il faut bien le comprendre. Une école ne peut pas être qu'une organisation. Il faut qu'elle soit aussi un système de symboles, de légitimité, d'autorité, d'imaginaire, sans lequel il ben, n'y a pas d'éducation tout simplement. Veux dire, on éduque parce qu'on a des images, des symboles, des valeurs, des formes d'autorité, etc. Et on sait que l'école républicaine française a combattu l'Église pour reprendre de l'Église, au fond, le système symbolique qui est celui de l'Église. Alors, je le dis en quelques mots, d'une part, les enseignants s'identifient à des principes sacrés. Et dès que vous voulez réformer un système scolaire, on vous dit que vous portez atteinte à la raison, à la nation, à la culture, à la liberté, à des choses qui ne se discutent pas, ce qui est le propre des principes sacrés. Et pour le dire entre nous, les principes sacrés n'ont pas besoin d'être religieux pour être sacrés. Euh, le plus curé des philosophes français, c'est Finkielkraut. Or, il a l'air athée, euh, pour dire les choses C'est-à-dire que chaque fois que vous touchez l'école, il vous dit que vous touchez, vous touchez le sacré la raison, la nation, la culture, etc. C'est etc. très très important parce que le métier d'enseignant qui est une profession indépendante, autonome est aussi pendant très longtemps conçu comme une vocation. La vocation signifie... Ça ne signifie pas que les enseignants ont un goût du sacrifice. Elle signifie que les enseignants, parce qu'ils ont la vocation, incarnent les principes sacrés auprès des élèves. Autrement dit, quand l'enseignant vous parle... Et quand l'enseignant vous demande d'obéir, ça n'est pas lui qui vous demande d'obéir, c'est ce qu'il incarne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand j'étais à l'école, je n'avais pas la plus grande estime pour mon instituteur, mais j'étais sûr que mon instituteur incarnait la raison, la nation euh, et l'imparfait du subjonctif, ce qui était encore plus impressionnant. Bon. Euh, la France, etc. Je veux dire que, comme le disait Durkheim, l'instituteur est aussi sacré que le prêtre. Et ça, c'est extrêmement important, parce que le problème de l'autorité, aujourd'hui, qui est quand même un, un très léger problème à l'école, pas l'autorité au sens « vous allez m'obéir », mais l'autorité de, de la parole que, que je peux avoir, euh, est évidemment réglée par ce modèle institutionnel, puisque... Quand le maître parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est l'institution qui parle derrière lui, de la même manière qu'à l'Église. Quand le prêtre parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Autrement, au fond, ce qu'il dit est assez inintéressant. Voilà. Et ça, ça c'est extrêmement important. Et quand vous faites des enquêtes que je fais auprès des enseignants, cet imaginaire est extrêmement fort. Je dois avoir cette autorité. Troisième élément, évidemment, c'est l'idée selon laquelle... L'école est un sanctuaire comme l'église qui doit être protégé des passions et des désordres du monde. Donc je rends compte à mes supérieurs dans l'institution, mais je n'accepte jamais de rendre compte au monde profane, les savants, les experts, les élus, euh, euh, les parents d'élèves, euh, tout ce monde profane et vulgaire auquel je n'ai pas à rendre compte. Et je rappelle qu'en France, il y a eu des grèves massives chaque fois que l'on a dit qu'il faudrait rendre des comptes, euh, au fond, aux usagers ou euh, aux financeurs. Enfin, Je ne rends compte qu'à ma conscience et à mon inspecteur, ce qui est la même chose. Donc l'école est un sanctuaire. Et troisième et dernier élément, évidemment, c'est l'idée que la grandeur de l'école se juge à la grandeur de ses ambitions et pas nécessairement à la grandeur de ses résultats ce qui, évidemment, est un problème. Euh, j'ai eu beaucoup dans ma vie de à débattre sur la question des programmes. J'ai toujours été frappé de voir que je défends un programme, non pas parce que les élèves pe la, peuvent l'apprendre, mais parce qu'il marque la grandeur de la vocation que j'ai, euh, et, et éventuellement, de manière un peu plus corporatiste, la, la grandeur de ma discipline par rapport à celle de mes collègues. Bon, C'est quand même un très léger, euh, très léger détail. Donc, on a un système qui est quand même très fortement structuré, à la fois sur le plan de l'organisation et sur le plan symbolique. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter, parce que je n'imagine pas une école qui ne soit pas un système symbolique. Et il m'arrive de comprendre, pardonnez-moi de vous le dire, l'agacement de ceux qui disent l'école, au fond, c'est comme une... Entre pas une entreprise au sens capitaliste, c'est comme une unité de production dont on va sans cesse mesurer l'efficacité, l'équité, sauf que c'est une unité de production assez particulière, puisqu'elle fonctionne sur des symboles. Alors, dans ce système-là, on a vu apparaître, comme je l'évoquais, progressivement euh, l'évaluation. On pourrait évoquer le nom de Boisivon, qui a été, été l'homme qui avait créé la DEP en France, qui est un homme qui venait plutôt de l'entreprise et de la droite, entre guillemets auxquels a succédé Tello, un, un homme qui venait plutôt de Polytechnique et de la gauche, mais ce n'est pas un problème, et qui ont petit à petit, au fond, construit des outils auxquels on a appris on a appris à, on a appris à, à traiter. On a d'abord mesuré, évidemment, des niveaux, des inégalités, pas pour mesurer les inégalités, pour mesurer les effets scolaires de croissance des inégalités, et les années 80 ont été intellectuellement assez intéressantes parce que ça a été les années, en France c'est l'irrédu qui a joué ce rôle, euh, je rends hommage à mon ami Marie-Durie là-dessus, où on a mesuré des effets. Quel est l'effet de l'établissement Quel est l'effet prof Quel est l'effet composition des classes Alors que jusque-là, euh, l'école était, une dans le monde classique de la sociologie, l'école était une boîte noire qui enregistrait des inégalités sociales et qui les rep et qu'il les reproduisait à la sortie, grosso modo, sans rien faire. Et la, la, grande, la grande découverte, c'est qu'elle ben, fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle en rajoute, ou elle en atténue, et que ces petits effets, vous le savez, puisque vous êtes bien meilleur statisticien que moi, les, les grandes conséquences de statistiques sont l'effet d'agrégation de petits, de petits mécanismes, mais qui ne cessent de s'agréger, et qui finissent à, à la fin à avoir des conséquences considérables. Je pense aussi, statistiquement, j'avais été très frappé par l'arrivée des odds ratios, qui est une chose qui n'existait pas banalement dans les statistiques. Les odds ratios, c'est un outil très simple qui mesure des effets. Alors que jusque-là, on était dans des données brutes. Mais ça change tout en termes de représentation des mécanismes scolaires que d'introduire ce petit outil bien banal qui est celui des odds ratios. Et puis on a construit, des in... plutôt maladroitement, des indicateurs de climat parce qu'il y avait de la violence scolaire, etc. etc. Bon, voilà. Donc petit à petit, il s'est installé au fond tout un dispositif de mesures, et on a vu monter au même moment dans les politiques ministérielles des experts. C'est-à-dire que je suis très frappé de voir qu'à partir des années 80, quand on veut faire une réforme, on prend un savant, on lui demande de faire un rapport... Et on va dire, et on va dire, ma politique est guidée par la science. Alors il y a eu le rapport Antoine Pro, les lycées 86, il y a eu le rapport Bourdieu, 89, il y a eu le rapport Dubé, pardonnez-moi, qui a eu d'ailleurs, comme les autres, aucune conséquence, donc je ne me sens pas responsable de ça. Il y a eu le rapport Mérieux, il y a eu le rapport Tello. On, on, on perçoit que, que, que la légitimité proprement politique ne suffit plus et qu'il faut produire de la science. Et tout ça se couronne avec notre dernier ministre, Jean-Michel Blanquer, qui n'en appelle plus aux experts parce qu'il est lui-même un expert. Ça c'est vraiment, euh, c'est le savant philosophe, le, le... bon alors évidemment, euh, il, il, va se, il se prend les pieds de, un peu parce que, il fait quand même de la politique, donc par exemple quand il va dire que la science dit que le redoublement est excellent, bon on n'est pas convaincu quand même, parce que voilà, mais ça fait plaisir à une partie de l'opinion publique donc brutalement la science va jouer mais c'est quand même très très intéressant de voir qu'on est passé au fond d'une rhétorique des valeurs, de la vocation etc. à une rhétorique de la science, de l'évaluation en ce sens, la L'admet à gagner, cest veux dire c'est devenu la rhétorique obligatoire des systèmes éducatifs et connaissant un peu euh, l'Amérique latine, c'est exactement la même chose en Amérique latine, vous ne pouvez plus passer que par la science exige, la science nous montre, euh, la, science, euh, la science nous démontre. Alors, cette, cette montée de, de, de, de l'expertise a eu un effet je crois très très important c'est qu'elle a euh, engendré en France et ailleurs aussi, mais en France de manière extrêmement forte, la multiplication des dispositifs. C'est-à-dire que comme on n'a pas véritablement construit une politique scolaire au nom de la science, on a construit des dispositifs au nom de la science. Donc on a multiplié les dispositifs, alors les soutiens, les trucs sur l'éducation sur à... Euh, les aménagements d'horaires, euh, les établissements avec un petit segment expérimental, etc., etc. Ce qui fait que, ne pouvant pas toucher le noyau dur du système, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, on a multiplié les dispositifs autour du système. Ce qui a un effet un peu ennuyeux, je dois, je dois dire, c'est que le système est illisible. Est personne ne sait comment ça marche, euh, puisque vous avez le noyau dur et puis des dispositifs, des dispositifs, des dispositifs, et que ne pouvant jamais tuer un vieux dispositif, on le laisse mourir en ajoutant sur le vieux dispositif qu'on n'a d'ailleurs jamais évalué, euh, le nouveau dispositif qui va être euh, un effet, euh, effet d'affichage. Je ne sais pas si, si je me fais comprendre. Alors évidemment, quand vous êtes dans un collège ou un lycée chic de centre-ville, pas besoin de dispositif, les tout le monde a été formaté pour que ça, ça fonctionne. Mais quand vous êtes dans des établissements plus loin du cœur du système scolaire, les dispositifs s'accumulent, s'enchaînent à l'infini. Et on va en même temps multiplier les dispositifs. Vous écouterez Nathalie Mons qui va vous expliquer comment on multiplie les évaluations. Mais tout ça a une sorte d'effet comment dirais-je, de mise en scène d'une certaine façon, parce que on n'est jamais sûr de la nature de l'évaluation qui va conduire une politique. On va multiplier les dispositifs, les expériences, la Cour des comptes en France s'y est mise et avec tout cet imaginaire qui s'est créé, qui consiste à dire euh, il faut faire comme la Finlande, non, non, comme Singapour, un peu comme Singapour, un peu comme la Finlande, comme les Japonais mais sans d'autres suicides. enfin bon, euh, euh, ça devient quelquefois... Euh, un peu étrange quand même, il faut, dire, euh, il faut dire les choses. Et avec un rythme politique qui s'est construit là-dessus, le rythme, je vous le donne, PISA sort une enquête, tous les magazines disent c'est une tragédie nationale, le ministre se sent obligé de faire une annonce et tout le monde est contre parce qu'il ne faut pas toucher un système sacré. Voilà, grosso modo, euh, le rythme que vous pouvez avoir euh, sur euh, ces, ces, ces enquêtes internationales. Qu'est-ce que ça produit dans le système dans le, dans le système, je crois qu'aujourd'hui, les enseignants ont le sentiment, pour les enquêtes que j'ai faites, les enseignants ont le, le sentiment d'être, au fond, pris entre deux systèmes. Et dans leur langage, ils vous disent plutôt entre deux bureaucraties. Il y a toute la, une grande partie de la rhétorique de l'évaluation, c'est une rhétorique qui dit « on va se débarrasser de la vieille bureaucratie, on va ouvrir, c'est l'innovation, allez-y ». On change, euh, on s'allège, enfin, il y a quand même un petit aspect new, new management, si je peux me permettre. Et les gens vous disent non, non, pas du tout. La vieille bureaucratie est toujours là et c'est rajouter la nouvelle bureaucratie de, euh, de l'évaluation. Et, et si j'étais un militant de l'évaluation, je me poserais véritablement ce problème d'acceptabilité de, de l'évaluation qui aujourd'hui ne se heurte guère à une opposition de principe, mais à des oppositions pratiques. Les gens vous disent que c'est devenu invivable. Alors pourquoi je défends d'un côté, quand je suis enseignant, le vieux système ben, Je défends évidemment l'automaticité des carrières, c'est clair. Je défends ce que Michel Crozier aurait appelé des zones d'incertitude, c'est-à-dire que mieux vaut avoir affaire à un ministre tout puissant, mais que je ne vois jamais Qu'à chef d'établissement faible, mais que j'ai sur le dos du matin au soir. Ça, euh, c'est une loi sociologique. Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'en est une. Bon. Euh, donc, je préfère un inspecteur que je ne vois jamais, qui rend des comptes à un ministre qu'il ne voit jamais, tandis que si j'accorde un tout petit pouvoir à un chef d'établissement qui peut me dire Non, non, il y a une réunion à 17h, je veux que tu viennes, ça devient de la tyrannie. Je ne sais pas si je me fais euh, bien comprendre. Bon. et de ce point de vue là euh, il faudrait convaincre les enseignants qu'ils ont à gagner euh, à une chose qui a priori quand même euh, est pour eux difficile ce qui fait qu'on a des dispositifs avec des gens volontaires toujours parce que euh, les autres ne sont pas volontaires ce système, les gens défendent aussi un système de représentation syndicale en tout cas en France qui est un système extraordinairement parallèle à l'administration c'est à dire que au fond, la structure du syndicat est parallèle à la structure de l'administration. Euh, faible localement, le syndicat est puissant euh, nationalement, comme, comme, euh, comme l'administration, avec en plus un enjeu énorme qui est celui de l'affectation des personnels dans les établissements, qui est un enjeu considérable pour tout le monde. Ce, ce, ce modèle... Euh, il je, je, je, je, personnellement, je ne le défends pas, mais je suis obligé de dire que les gens ne le défendent pas que pour des mauvaises raisons. Ils ont plutôt un intérêt rationnel à le défendre. Et j'ai été très souvent d'ailleurs frappé par l'espèce de schizophrénie des enseignants qui, à la fois, vont dans leur classe ou dans leur établissement multiplier les initiatives, ne pas compter leur temps, être là en permanence, être, avoir des niveaux de dévouement... Que, Extraordinaires et qui en même temps vont défendre le vieux système bureaucratique parce que ce système bureaucratique fait que leur dévouement, leur engagement reste du ressort de leur liberté personnelle et pas de leurs obligations professionnelles. Donc vous avez une sorte de schizophrénie. Je vais développer des politiques scolaires, dans, des pratiques scolaires dans mon établissement et je vais faire grève contre le ministre qui me demandera de les faire. Vous voyez non, non, mais c'est très... C'est très... pour ça qu'on n'est pas dans un bloc conservateur, modernisateur. C'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Et puis, euh, il y a aussi une résistance, euh, à mon avis essentielle, une résistance symbolique. Euh, J'évoquais le, le rôle des experts qui s'appuyant sur l'évaluation suggèrent des changements, je m'attendais... Ayant fait ça une fois dans ma vie, je, je peux raconter l'histoire. Je m'attendais à, à avoir des, des discussions très bargaining, très, très marchands de tapis, au fond, avec les, les syndicats. Et je me suis rendu compte que les vraies résistances n'étaient pas de cet ordre. Les vraies résistances sont symboliques. J'ai passé un concours qui m'identifie à une discipline. Vous m'obligez à m'identifier non plus seulement à ma discipline, mais à au fait que je la transmets, où vous m'obligez à rendre ma discipline compatible avec d'autres, vous me, vous, me, vous me déshabillez symboliquement. Je ne sais pas si je me fais bien, euh, bien comprendre. Vous m'obligez... Je veux bien rencontrer les parents. Je veux bien rencontrer les parents, bien sûr. Mais si vous me demandez de rencontrer les parents, vous allez me transformer en psychologue, et ça, je le veux, sous aucun prétexte. Vous, je, je, je, je, vous avez des enjeux imaginaires extraordinairement puissants, euh, et je crois d'ailleurs que ces enjeux sont aujourd'hui bien plus importants que les enjeux traditionnellement corporatistes, etc. Et en même temps qu'il y a toujours cette bureaucratie, toujours ce système, que au fond les enseignants, en tout cas en France, euh, défendent collectivement tout En s'en accommodant pratiquement, c'est ce que je dis, est un peu ambivalent. Euh, ils voient monter une bureaucratie dont vous êtes les pères à leurs yeux. Oh, voilà, s'ils connaissent l'admet, s'ils connaissent pas l'admet, vous êtes tranquille. Mais disons, euh, d'une certaine façon, on voit monter aujourd'hui des, des, des exigences de contrôle, d'évaluation qui n'en finissent pas et qui se superposent dans l'ancien système. Je sais pas, autrement dit, euh, je vais devoir faire autre chose, mais j'ai toujours les contraintes de, de, de l'ancien monde et je suis d'ailleurs plutôt porté à les défendre. Alors ce que l'on voit évidemment c'est d'abord la montée des projets, des chefs d'établissement, etc. Et qui font d'ailleurs que les chefs d'établissement sont dans des situations, en tout cas en France, extrêmement paradoxales, puisque d'un côté ce sont des relais administratifs, traditionnellement. Mais de l'autre côté, on leur demande d'être des chefs d'équipe. Donc, on les met dans une situation impossible, puisque d'un côté, on accroît leur responsabilité, mais de l'autre côté, on n'accroît pas leur autorité. Donc, je pense qu'il y a une forme de masochisme assez forte chez les candidats à la direction d'établissement en France, puisque... On va vous dire vous êtes responsable de plus en plus de choses, de, de l'évaluation, du climat scolaire, des résultats, des parents, de l'orientation, etc., etc. Mais en même temps, quand vous dites « je veux une réunion à 17h », si les gens vous disent « moi à 17h j'ai autre chose à faire ben, », euh, vous vous réunissez tout seul. Ce qui est quand même euh, une situation compliquée. Donc vous voyez qu'on est, on est dans, dans, dans ce double système et le thème qui est très présent, évidemment c'est le thème de la mobilisation, il faut mobiliser, il faut, il faut créer de l'enthousiasme, créer des équipes, etc. Ce qui est très compliqué. Deuxièmement, évidemment, le, le, le métier d'enseignant euh, qui consistait euh, à rentrer dans sa classe, à faire son cours et à corriger les travaux des élèves, à préparer son cours et à faire ça, 15 heures s'il est agrégé, 18 heures s'il est euh, certifié, 24 heures s'il est professeur des écoles. Euh, ce métier est, est en train d'exploser complètement à cause des dispositifs, des mesures concrètes, etc. Donc les gens vous disent au fond, mon métier c'est considérablement alourdi et je ne sais plus quel est mon cœur de métier. Ce qui fait qu'en France on a eu des querelles extraordinaires où l'on a vu par exemple des gens manifester en disant, des enseignants manifester en disant on n'est pas des pédagogues qui est quand même extrêmement étrange comme euh, formule. Parce que je leur mais vous n'êtes pas des savants non plus. Ah, euh, plutôt plus des savants que des pédagogues. Vous voyez. Bon, Mais je, il faut en même temps comprendre ce que, ce que ça signifie pour eux, puisque d'une certaine façon, on, on, on va vous conduire à, à développer une activité tous azimuts, mais le vieux modèle, lui, n'a pas, pas bougé et il n'a pas de substitut. L'autre chose évidemment c'est que le, les, les, les systèmes d'évaluation consistent en réalité à rendre compte de manière horizontale aux élus locaux qui financent et qui, et qui maintenant en tout cas en France euh, considèrent que, que finançant les équipements ils ont quand même le droit de savoir ce qui se passe dedans euh, alors que jusque là ils ont été extrêmement sympathiques, euh, ils finançaient, ne ils demandaient rien, bon maintenant c'est un peu terminé. Euh, je rencontre au fond à des collègues, quand je crée de la régulation d'évaluation, je rencontre à des collègues, mon, mon, mon efficacité pédagogique, elle est, elle est sur, la, euh, sur la table. Je rencontre éventuellement à des parents, en tout cas je rencontre à une opinion publique, euh, puisqu'on sait aujourd'hui que les choix des parents euh, sont des facteurs décisifs de creusement des inégalités scolaires, de singularisation des établissements, etc. Donc le sanctuaire a explosé. Le sanctuaire a complètement explosé, et donc vous avez une défense très très forte de, de ce système. Et le nouveau système apparaît comme instable et bureaucratique, au fond, tout autant que l'autre. Les chefs d'établissement vous disent Mais c'est pas à cause de vous, je passe mon temps à remplir des machins, à faire des fiches, à, à, à former des données, à faire passer des tests, je sais pas ce que ça devient. Enfin, ça complètement alourdit mon, mon activité, et en même temps, on me demande de faire des équipes homogènes et mobilisées, mais le mode d'affectation des enseignants reste, lui, défini par un ordinateur central en fonction de l'ancienneté. Donc, euh, faites une vie de famille avec des gens qui n'ont pas choisi de vivre ensemble, en fait. C'est un peu ça, l'injonction. Le, le, et donc, je, je ne suis pas porté à, à, à relayer la plainte que le monde enseignant développe sur lui-même, évidemment, parce qu'elle fait un peu partie des... des des manières de vivre. Dans une salle des profs, on se plaint. voilà. Euh, si on ne se plaint pas, on n'y va pas. voilà. Bon, euh, Je me souviens avoir beaucoup fréquenté cette salle des profs. Le prof qui rentrait en disant, oh, j'ai fait un cours formidable avec des élèves sympas, les autres lui font la gueule. Euh, <rire> C'est pas... Mais il y a plus que ça. Il n'y a, a, a pas que ces rites. Il y, y, y a aussi le fait que tout ça, c'est considérablement alourdi et que les gens ont le sentiment d'avoir deux systèmes bureaucratiques sur le dos. Euh, je prendrai euh, un exemple très, très simple et un peu euh, personnel. Euh, L'évaluation du monde de la recherche, qui, a, qui est mon monde professionnel à moi, et quand même de mon point de vue, et là je parle pas comme sociologue mais comme acteur, je crois qu'il a atteint des, des, des niveaux pathologiques. Enfin, je veux dire, un enseignant-chercheur est quelqu'un qui passe plus de temps à rendre compte de son activité qu'à la réaliser, et qui s'est plié avec, à mon avis, souvent un zèle qui me, qui me fascine, et c'est parce que je suis vieux, qui s'est plié aux contraintes de l'évaluation avec un enthousiasme qui me... Par exemple, l'idée qu'il faut publier à tout coup dans des revues que personne ne lit est complètement intériorisée. Euh, par la plupart des, des, des, des chercheurs, qu'il faut faire de l'interdisciplinaire, c'est du bidon, enfin pardonnez-moi, pas toujours, mais quand même euh, un petit peu, euh, qu'il faut multiplier les colloques, les rencontres, etc. etc. ce qui fait que très souvent, d'ailleurs, dans les labos, le meilleur des chercheurs est transformé en très mauvais bureaucrate euh, parce que comme il est le meilleur et qu'il est le plus visible, on va lui demander de faire ce, ce qu'il ne sait pas faire en, en réalité. Et on consacre des semaines et des semaines et des semaines avec un nombre considérable de gens qui vont collecter les séminaires, les colloques pour passer une évaluation qui de toute façon est actée dans, dans 99% des cas. Donc il y a quand même dans cette plainte des choses qu'il faut entendre et qui ne sont pas simplement, mais je ne suppose pas que vous le pensiez, mais quand même qui ne sont pas que de la ringardise corporatiste de gens de l'ancien monde qui n'ont rien compris au, à l'avenir radieux que nous réserve l'évaluation. Euh, beaucoup de gens se plaignent et ont peur de faire du chiffre. De, et, et au fond, cette crainte, il faut la désarmer quand les gens vous disent les critères d'évaluation vont commander la pédagogie et le travail. Au fond, je publie dans une revue que personne ne lit mais qui a un haut indice de prestige, alors que je ne ferai pas de, un livre que beaucoup de gens liront et qui aurait un véritable impact dans la communauté scientifique parce que mon intérêt c'est de me plier aux contraintes, aux contraintes bureaucratiques plutôt qu'au fond à ce qui serait la, la, la rationalité de la recherche. Donc, on a le sentiment, beaucoup de gens, le sentiment que l'on est dans, à l'intérieur d'un double système de, de, de contrôle et de contraintes, mais surtout que le nouveau système de contraintes, le, le, le, le nouveau modèle de gestion par l'évaluation, eh ne, ne, ne remplit pas, euh, le, ne se substitue pas la dimension symbolique du vieux système. C'est ça qui me paraît devoir nous poser problème aujourd'hui. C'est que d'une certaine façon... On s'en aperçoit d'ailleurs très, très fortement quand on s'occupe de formation des enseignants. Euh, il y a ici sans doute des gens qui s'occupent de la formation des enseignants. Alors, euh, je parle pour ce que je connais, la France, les UFM et les SP. On leur apprend énormément de choses en didactique, en machin, etc. La vraie formation, c'est la salle des profs. Bon. Ils sortent de là, ils sont, euh, ils sont formatés euh, comme s'ils avaient passé l'agrégation en 1950. Enfin, je veux dire... Euh, ce n'est pas moi qui le dis, d'abord si un petit peu parce que je, je siège dans des conseils d'administration d'ESPE, mais on a fait des enquêtes auprès, de, auprès des, des, des, des étudiants. Je veux dire, la greffe ne prend pas véritablement, il faut quand même le dire. Et d'ailleurs, ça nous pose un problème majeur aujourd'hui en termes de recrutement des enseignants parce que l'image enchantée du vieux modèle professionnel décline. Mais le nouveau modèle professionnel, vous êtes un professionnel, vous êtes un expert, vous êtes, un, euh, euh, vous êtes comme un médecin à l'hôpital, euh, vous avez une forte expertise, etc., etc., ce modèle ne prend pas, ne se substitue pas euh, à l'ancien. Et je crois que la France n'est pas le seul pays au monde, le seul pays riche au monde, qui a quand même de très sérieux problèmes de recrutement des enseignants. Euh en termes de niveau académique ce ne sont plus et de loin les meilleurs élèves de master qui décident de devenir aujourd'hui enseignants pas simplement parce qu'ils ne sont pas très bien payés enfin, je veux dire parce que le vieux modèle s'effondrant, le nouveau modèle n'a pas la capacité de séduction de charme qu'il pourrait avoir auprès des enseignants et je crois que là il y a un enjeu considérable je veux dire le vieux monde Disparaît, c'est très bien, je veux dire, il n'y a pas le choix, mais le nouveau n'a pas, la, pas la, la, la, la capacité, au fond, de donner euh, un imaginaire, des valeurs, etc. etc. Donc aujourd'hui, je, je dirais qu'en France, euh, qui est un cas dont je concède qu'il est extrêmement caricatural et particulier, parce qu'on a été plus centralisé, plus homogène, etc., mais il me semble, pour m'être un peu promené quand même, qu'on retrouve à peu près dans toutes les salles de prof de tous les pays du monde, le même, euh, le même climat, le même sentiment, euh, y compris, ça m'a beaucoup frappé en Suède euh, <rire> récemment, euh, l'idée au fond que ce nouveau mode de gestion, dont personne ne conteste la légitimité parce que c'est la science et c'est la raison, mais en même temps, euh, cette gestion par les instruments, euh, aujourd'hui pose quand même un certain nombre de, de problèmes, ou sortent un certain nombre de problèmes. Le, le premier d'entre eux, d'ailleurs, c'est de rappeler que la décision euh, en matière de politique éducative reste une décision politique. Euh, je ne crois pas qu'on ait intérêt à faire croire, peut-être l'a entendu ce matin, que la décision politique en matière d'éducation est un produit de la science. La décision politique en matière d'éducation est une décision politique. Je vous demande de relire Max Weber, et c'est une bonne chose, car imaginez que les ministres choisissent d'appliquer ce que leur proposent les savants, je crois que la situation serait bien pire qu'elle ne l'est. Heureusement qu'il y a euh, un peu de distance euh, proprement politique entre ce que produit le monde des experts, dont je fais quand même un peu partie, et le monde politique. Euh, je, je le rappelle, euh, aujourd'hui, on, on voit bien que euh, c'est un changement de rhétorique plus qu'un changement de politique. Enfin, je ne peux pas ne pas évoquer le, le cas de, de, de, du ministre français d'éducation qui ne cesse de dire « je suis l'expertise, je suis l'expertise », mais il prend l'expertise qu'il arrange euh, à tous les coups. Et J'ai la plus grande admiration pour les sciences cognitives, mais je leur souhaite beaucoup de bonheur. Il va falloir gérer les conséquences des applications des sciences cognitives, Bon, euh, parce que c'est quand même pas aussi simple qu'on l'imagine. Donc il faut rappeler qu'il y a quand même de, de la politique. La deuxième chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que tout ce monde auquel nous participons, de l'expertise, etc., euh, de la mesure, de l'évaluation, euh, résonne en termes d'efficacité, en termes d'équité, et moi je suis très attaché à ça, mais que par exemple les termes d'équité ne sont pas des choix techniques. Euh, choisir des systèmes équitables, c'est un choix strictement politique et c'est un choix extrêmement difficile à faire, puisque vous savez que quand vous choisissez un système équitable, vous, vous, vous, vous désavantagez relativement les classes moyennes qui sont en matière scolaire absolument dominantes politiquement. On a réinstallé les classes de grec et de latin uniquement pour faire des classes d'enfants blonds. Arrêtons de dire qu'on défend la culture. Et les classes d'enfants moins blonds euh, ben seront, resteront des classes d'enfants moins blonds. C'est un choix politique. Scientifiquement, l'équité aurait supposé que les enfants apprennent le grec et le latin tout en restant dans des classes hétérogènes. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Mais nous savons qu'en matière d'équité scolaire, nous sommes tous favorables à l'égalité des autres, mais encore plus favorables à la propre inégalité dont nous bénéficions. Quel est celui d'entre nous qui, et j'ai même entendu tout à l'heure une conversation en prenant un café, qui n'explique pas que ses enfants sont quand même suffisamment géniaux pour qu'ils bénéficient d'une école un peu spéciale. Mais par ailleurs, on est pour l'égalité, évidemment. Enfin, je veux dire que ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est qu'aujourd'hui, le rapport à l'école est un rapport de ce type. Et c'est donc un rapport politique, ce n'est pas un problème technique. Je ne sais, sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus, il faut réintroduire la politique. De la même manière, il faut rappeler que, bien sûr, on doit évaluer l'efficacité des formations et des diplômes, mais il m'arrive d'être un peu choqué par le, par le syllogisme qu'on entend sans cesse, qui consiste à dire... Plus un étudiant est diplômé, plus il a de travail. Donc si tous les étudiants étaient, si tous les jeunes étaient diplômés, ils auraient tous des emplois qualifiés. Je veux dire, c'est un syllogisme qu'un enfant de CM2, logiquement, doit refuser. Mais pas un polytechnicien. Parce que c'est ce qu'on entend dans les, dans, dans, les, dans les discours de l'expertise. Hein euh, bon, il y a quand même des moments où on est un peu, on a envie de dire refaisons, refaisons de la politique. Et puis, euh, la, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que euh, la recherche d'équité et d'efficacité, qui sont peu discutables, à laquelle on peut même adjoindre à la recherche d'un bon climat scolaire, je dois vous avouer que je n'aime pas la formule « bon climat scolaire », qui, qui est vraiment un mot pauvre et managérial consistant à dire « un bon climat, c'est mieux qu'un mauvais climat ». Bon, Mais l'éducation, ce n'est pas un bon climat. L'éducation, c'est un projet éducatif. Quand vous lisez, et je vous invite à le faire, les, les discours des, des fondateurs des, des philosophies scolaires du XXe siècle dans lesquels nous vivons, donc Durkheim, Dehuy, etc., c'est des gens qui pensent en termes éducatifs. Ce pas des gens qui pensent uniquement en termes d'efficacité et d'équité scolaire. Ils y pensent même d'ailleurs extrêmement peu, d'une certaine manière. Mais la question de la dimension symbolique de l'éducation a complètement, quasi complètement disparu. Je ne sais pas si je, si je me fais bien, euh, si je me fais bien comprendre. Or, si vous êtes enseignant, c'est pour vous une dimension essentielle parce qu'elle fonde la légitimité et le sens de votre pratique. Donc, il faut quand même euh, rappeler ce genre, ce genre, euh, genre d'évidence. Euh, Aujourd'hui, une école efficace et une école équitable, et une école qui a un bon climat dans laquelle il y a un bon climat, est une bonne école, mais on ne sait pas ce qu'on y fait. On sait. Elle ne nous dit rien sur ce qu'on y enseigne, pourquoi, pour fabriquer quel type d'individu, qui, qui aura quel rapport aux autres, qui construira quel type de société. Or, l'école, c'est quand même une machine qui est censée répondre à ce genre de questions. Dès lors, je crois que toutes les résistances à la gestion par les instruments ne doivent pas être, du point de vue sociologique, considérées comme des simples défenses archaïques d'un vieux monde. Je crois qu'il y a évidemment ces dimensions, mais en même temps, je crois que l'éducation pose des questions à laquelle Auxquelles l'évaluation des systèmes éducatifs, quelquefois, n'est pas en mesure véritablement de répondre. Euh, ça ça n'est pas que la lutte euh, du passé euh, crispé, réactionnaire, et etc., et, des, et du monde de la raison et de la science, etc. Je crains qu'il y ait dans l'éducation autre chose que ce face-à-face, que -face un peu commode. Mais je voudrais bien préciser, pour, pour être bien élevé, mais aussi parce que je le pense, que Je considère que l'évaluation des systèmes éducatifs est un progrès décisif, mais qu'elle n'est pas le substitut d'une politique éducative et qu'elle n'est encore moins le substitut d'un projet éducatif qui relève d'une autre nature et sur lequel il y a quand même une demande très forte et de la société et des enseignants. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Euh, voilà.